Bien bonjour à tous et à c'est Nathalie. et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment à partir d'anciens ordinateurs, portables, fixes, etc. vous allez pouvoir héberger chez vous un serveur Minecraft. Donc tout au long de cette vidéo je vais vous montrer comment l'installer, l'optimiser mais également réduire sa consommation électrique parce qu'un serveur ça tourne H24. Si au cours de cette vidéo vous rencontrez des soucis, des problèmes ou que vous ne comprenez pas une étape n'hésitez pas à venir me le dire sur mon serveur Discord, il est disponible dans la description. Vous avez juste à poser une question dans le salon... question... Et j'essaierai de vous répondre si j'ai le temps. En tout cas, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, c'est parti Alors premièrement, pour créer notre serveur Minecraft, on va avoir besoin d'un support. Ce support, ça peut être un PC fixe comme derrière moi, ou alors un ancien ordinateur portable comme ceci, ou bien carrément un mini PC dans une petite carte comme ceci. Pour ma part, je vais vous recommander votre ancien ordinateur portable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la taille en fait. Un ordinateur, c'est fin, léger et ça peut se glisser n'importe où. Donc vous n'aurez pas trop de soucis à le caler quelque part. Deuxième raison, c'est la consommation d'un ordinateur portable et également en cas de coupure de courant, vous avez bien évidemment la batterie qui va prendre le relais. Et la dernière raison, c'est qu'en fait, ces ordinateurs sont tout à fait capables de faire tourner un serveur. Alors si, par contre, vous avez acheté votre ordinateur portable neuf environ 200-300 euros, c'est des Intel Celeron ou des choses comme ça, qui sont inclus avec les Chromebooks, mais si, par exemple, vous avez, comme moi, un ordinateur qui date de 2015, que vous avez payé, par exemple, 450 euros, ça fera largement l'affaire. Bien, maintenant que nous avons notre support, on va aller voir sur l'ordinateur comment paramétrer tout ça. Du coup, on passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo où on va manipuler l'ordinateur pour le paramétrer et lancer notre serveur Minecraft. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est bien évidemment d'utiliser une distribution Linux en version serveur, c'est-à-dire en ligne de commande, de préférence. Mais dans cette vidéo, on va faire quelque chose de simple, on va rester sur Windows 10. Si vous souhaitez faire un serveur sous Linux, j'ai jamais fait une version, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si vous avez des questions sur l'installation d'une distribution Linux, n'hésitez pas également à poser des questions. La première chose qu'on va modifier, c'est les paramètres de gestion d'alimentation. Pour ce faire, on clique sur le panneau « Démarrer de Windows » et on cherche « Alimentation ».« Modifier la gestion d'alimentation ». On fait entrer et on a donc notre fenêtre ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est de passer tous les paramètres à jamais, ne jamais éteindre, ne jamais le mettre en veille. Vous enregistrez les modifications et vous allez ensuite cliquer sur « Annuler ». Ici, on revient à un menu avant et sur un ordinateur portable, vous avez un autre onglet ici qui parle d'une histoire de capot, fermeture du capot, etc. Vous cliquez dessus et vous allez mettre également jamais ou ne pas mettre en veille, etc. Pour éviter en fait que quand vous fermez votre ordinateur portable, eh bien, il se mette en veille et du coup, ça bloque votre serveur Minecraft. Donc en faisant ça, vous allez laisser votre ordinateur portable allumé tout le temps. Vous avez juste à l'allumer, à le brancher sur secteur et ça sera bon. Si vous hébergez votre serveur Minecraft chez vous et que vous y avez accès simplement mieux sinon je vous conseille d'installer teamviewer sur le serveur et sur votre pc à vous pour pouvoir le gérer à distance moi dans mon cas on va pas le faire on va rester sur la machine actuelle bon notre objectif premier c'est d'installer un serveur minecraft qui tourne h24 donc ce qu'on va faire c'est installer java normalement déjà tout le monde a installé java mais faites attention parce que au niveau serveur pour changer les paramètres et allouer de la ram en plus la version classique qu'on télécharge en fait sur java bloque votre serveur à une certaine limite c'est un problème qu'on a eu sur discord et on l'a résolu tout coup je vais vous montrer comment quelle version Java utiliser pour allouer plus de RAM à votre serveur. On se rend tout d'abord sur le site de Java pour télécharger comme si on le faisait classiquement. Et c'est à partir d'ici que tout va changer. Au lieu de cliquer sur accepter et lancer le téléchargement gratuit, on va descendre et on va cliquer sur voir tous les téléchargements Java. À partir d'ici, on a une liste avec différentes versions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la version Windows, et ce sera la version hors ligne 64 bits. Si vous avez une ancienne version Java déjà installée, désinstallez-la avant. Ensuite, Téléchargez juste en cliquant dessus et une fois que c'est téléchargé, vous avez juste à installer la version de Java. Normalement, cette version 64 bits va enlever cette limite d'allocation de la RAM et vous pourrez allouer plus de RAM à votre serveur comme par exemple 4Go ou 8Go. Cela dépend bien évidemment de la RAM de votre ordinateur. Bon, maintenant qu'on a notre ordinateur qui tourne H24, qu'il a Java installé, il ne manque plus qu'un serveur pour tourner. Pour ce faire, vous connaissez le grand classique genesis-mc.fr. A partir d'ici, vous pouvez télécharger des serveurs qui sont déjà préparés. Vous avez toutes les versions de 1.7 à 1.6.4 d'ailleurs qui est sorti. Vous avez juste à cliquer sur un des liens. Pour ma part, je vais télécharger un serveur 1.6.4. Et une fois que vous avez téléchargé le serveur, vous avez juste à décompresser le fichier et vous obtiendrez un dossier serveur. Dans ce dossier, vous avez déjà tout le serveur qui est préparé. Vous avez le start.bat qui permet de lancer le serveur. Vous avez également les maps, les plugins que vous pouvez installer sur le serveur. Je vais juste vous montrer comment modifier les paramètres du coup pour allouer plus de RAM à votre serveur. Bien évidemment, pour allouer plus de RAM, il vous en faut sur votre ordinateur. Pour ce faire, vous allez dans le gestionnaire des tâches et dans l'onglet performance et vous voyez la RAM de votre ordinateur. Ici, on a 8 gigas sur ce pc je vais pouvoir me dire que je vais allouer on va dire 2 gigas pour mon serveur minecraft pour ce faire je fais un clic droit sur le start je fais modifier et ici j'ai deux valeurs le xms et le xmx le xms en fait c'est la valeur minimale que prendra le serveur en ram et xmx la valeur max ici j'ai passé la valeur max à 4g donc 4 Go. Je peux très bien la passer à 5Go, mais comme on a pu le voir juste avant, euh, ça va être un petit peu limite, déjà que j'utilise 3,3Go en ce moment. Donc moi, je vais laisser plutôt à 3Go maximal, Mais vous, par exemple, si votre PC euh, a 16Go, eh bien, vous pouvez mettre par exemple 8Go. C'est à vous de voir. C'est pour ça que je recommande plutôt d'utiliser une distribution Linux que Windows, parce que déjà, Windows utilise un petit peu des performances, mais c'est pas grave. On va maintenant enregistrer le fichier avec un Ctrl S. On peut le fermer. Et on vient double-cliquer sur le Start. Et on attend que notre serveur démarre. Une fois que vous aurez démarré votre serveur, c'est-à-dire votre ordinateur portable avec le serveur Minecraft dessus, vous aurez simplement à récupérer l'adresse IP de cette machine. Pour ce faire, on ouvre une interface de commande en allant dans le menu Démarrer de Windows. On marque CMD. Et ici, on va simplement marquer IP Config. À partir de là, on voit en fait tous les ports disponibles, c'est-à-dire la carte Ethernet, c'est la liaison filaire et la carte Wi-Fi. On peut voir que moi, je suis connecté via la carte Wi-Fi et que mon IPv4, c'est-à-dire l'IP de cette machine sur le réseau, c'est 192.168.1.49 cette ip sur mon réseau local va me permettre en fait de me connecter via un autre ordinateur par exemple mon ordinateur à côté si j'ai envie d'accéder au serveur minecraft qui est hébergé sur cette machine au lieu de rentrer localhost dans l'ip du serveur je vais rentrer 192.168.1.49 maintenant si j'ai envie que des gens extérieurs rejoignent mon serveur il va falloir que je fasse il faut que j'ouvre les ports sur ma box avec une redirection d'ip vers celle qui est sur cette machine sinon vous pouvez vous pouvez très bien utiliser ngrok qui vous permet de créer une passerelle sans ouvrir les portes de votre box sans doute que je vous ferai une vidéo mise à jour sur ngrok pour vous montrer comment accéder à votre serveur sans ouvrir la porte de votre box bon et bien voilà notre serveur est fonctionnel il va maintenant tourner h24 tant qu'on l'éteint pas vous pouvez glisser comme je vous l'ai dit un ordinateur portable vous pouvez le glisser derrière un meuble il ne va pas prendre beaucoup de place. Faites bien attention par contre à la ventilation, à ne pas la bloquer. Sinon ça risque de surchauffer et là c'est vraiment pas cool. En tout cas je vous l'ai déjà dit, si vous avez un problème ou une question, n'hésitez pas à me le poser sur mon serveur Discord ou dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre. Maintenant on va voir une dernière chose très rapide. Si par exemple vous savez ouvrir les portes de votre box et faire une redirection IP vers votre serveur. C'est donc votre adresse IP publique qui va permettre aux autres joueurs de rejoindre votre serveur Minecraft. Mais pour camoufler un petit peu l'IP de votre serveur Minecraft, je vous propose... Si vous voulez de transformer votre ip en par exemple quelque chose en 77.55.66.33 en quelque chose du style euh, agora.genesis-mc.fr je vais vous montrer très rapidement comment le faire entendre sur genesis-mc.fr dans l'onglet ressources et tout en bas de la page on a une section ip personnalisée vous pouvez cliquer alors pour accéder au formulaire et faire une demande et vous avez là le formulaire pour transformer votre IP. La première chose, c'est rentrer son pseudo. Ensuite, votre adresse mail pour recevoir votre adresse IP. Donc, n'en rentrez pas une fausse, sinon vous ne retrouverez jamais l'email de confirmation. Bien ensuite votre adresse IP que vous souhaitez modifier. Pour cela, vous allez sur mon-ip.net et ça vous sort votre adresse IP publique. Et ensuite, le nom du serveur si on reprend mon exemple, c'était Agora. Je vais du coup rentrer Agora. En faisant cette demande, je vais recevoir une réponse me disant que l'IP pour se connecter à mon serveur, c'est maintenant agora.genesis-mc.fr. Bien évidemment, il faut que derrière votre IP publique, votre serveur tourne en local, et du coup, l'utilité du PC portable qui va tourner H24. Et vous avez juste ensuite à cliquer sur « Envoyer », et vous avez envoyé votre demande d'IP, tout simplement. Bon, et bien voilà, on a vu comment héberger son serveur chez nous à partir d'un ancien ordinateur. C'est une technique toute simple, et franchement, je vous la recommande si vous souhaitez le faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à t'abonner. En tout cas, si tu as des problèmes ou tu rencontres des soucis pendant la vidéo ou alors tu as des questions et tu souhaites aller un peu plus loin, n'hésite pas à venir sur le serveur Discord disponible dans la description et à nous poser des questions. Si j'ai un moment, je trouverai le temps de te répondre. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Salut